Bah ben c'est ce qui... <rire> c'est ça Je sais pas si ça frise tous les ennemis à l'écran ou... Ça frise la console en fait. Combien j'ai d'étoiles 30 ouais, je peux essayer de voir... Ah oui je bouge plus. D'accord, ça ne pas très longtemps. Ça c'est de l'option. Je lancer peut-être un freeze au moment où... Bah ben, ça devient chaud on voit rien, ça rame. Parce que ça frise les chaises, ça je ne suis pas sûr. Alors ça, ça serait trop beau pour elle. Alors, elles vont disparaître et je vais tomber directement. Et l'autre chaise, elle avait l'air de vraiment tomber vers le bas et de ne plus jamais revenir. Je ne sais pas, elle était plus haute que la chaise qui descend. Je vais être obligé de sauter en le vide cette fois-là. en espérant que ça va pas trop ramer et que je pourrais atteindre la deuxième chaise qui m'a l'air vraiment très très haute mais bon. Cette économie de bougie incroyable. C'est des économies de tout long terme. Collision bizarre avec les plateformes. De ce du coup, elle est peut-être vraiment atteignable celle qui est en hauteur parce que euh, si on en touchant vaguement la plateforme par la gauche, euh, il faut re -sauter direct en fait. C'est ça le problème quand ça rame autant. Euh, Oh, elle a choper facilement la bougie, oh, là. Double Celle-là est chiant. Ah, oh, putain, ça rame ah, C'est horrible. Allez niveau 3. Ah, je m'essouffle. Qu'est-ce que c'est que ça encore C'est un ah, boss, est le boss. Bon, est juste déco. bon en tout cas t'as de la.. Il donne beaucoup de bougies. Hein. Ah, tu vas te faire.. Ça sent le.. Ça sent le boss qui va arriver ça. Je que pense qu'elle se met pas tes... Ouais. Ah mais il tue en as un coup lui. Sûrement. T'es aussi invincible. Ça va trop friser. T'es plus invincible. <rire> ah ouais Heureusement <rire> <rire> <rire> que t'as avancé. Euh, Je suis mort. va <rire> euh, toi prendre on mon ami. Je vais rejoindre les 999 fantômes et... Oh là là, c'était facile Et mourir maintenant